Hello les amis, je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo, je vais continuer à parler des produits de la marque Anel, donc avec la gamme module, donc du coup aujourd'hui je vais vous parler de la softbox, Hop. donc du coup je vais faire l'unboxing, je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur, euh, je vais vous montrer aussi comment l'installer, comment l'utiliser et puis je vais faire quelques tests aussi pour vous montrer un peu les différences, euh, enfin ce qu'on peut avoir en photographie, donc euh, c'est parti Alors voilà les amis, je vous retrouve pour ce test de la softbox de la gamme module de la marque Anel. Donc euh, avant tout, donc pour installer ça, donc si vous n'avez pas vu les précédentes vidéos euh, euh, de présentation des produits de la marque Anel pour la gamme module que j'ai déjà réalisée, il faut avant tout, pour installer euh, une softbox, donc c'est sur un flash Cobra, il faut utiliser ça donc c'est la pince clamp, donc la 600 donc je vous montre rapidement j'ai déjà fait le déballage euh, sur euh, les autres vidéos mais je vous montre rapidement aussi donc, parce que ça prend très peu de temps et donc euh, voilà, alors vous trouvez les pinces 360 donc qui convient à une tête de flash de 35 à 64 mm et la pince 600 clamp donc celle là qui convient euh, aux têtes de flash entre 65 et 80 mm donc moi je vais l'installer sur le flash donc j'ai trois flashs j'ai euh, j'ai deux autres flashs qui sont les tt 685 f et j'ai le flash v862 f donc de la marque godox donc c'est des flashs cobra à tête orientable à 360 degrés donc du coup hop je vais déballer ça et je vous montre comment l'installer et puis après je vous montre ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte alors j'ouvre ça Tac. alors je vous fais le, le montage rapide hein. franchement c'est juste une pince c'est du magnétique donc ça sert à ça donc hop je vous montre donc du coup ça se montre sur une tête de flash en élargissant ici tout simplement donc du coup j'ai mon flash du coup je vais mettre hop oh, par contre un petit détail donc là il faut mettre le côté qui a la marque Annelle. ok. Donc du coup, je monte ça, hop, j'écarte la pince et je viens la fixer à l'intérieur, ici, ok. Voilà. Donc en fait, là, on a un, on a euh, le magnétique en fait, voilà, qui va venir accueillir de la softbox. Voilà, tout simplement. Donc je continue avec le déballage donc de la softbox. Donc de la marque Anel de la gamme module. Donc du coup, bah, comme d'habitude, chez Anel, on enlève ici hop, la partie. Et ensuite, je peux faire coulisser. Hop. Je peux faire coulisser. Voilà. Tac. Hop. Alors, bah, ce qu'on a à l'intérieur, c'est du rapide. Hein, c'est vraiment euh, la softbox pour le Flash Cobra. Donc, on a une petite notice, évidemment. On a la pochette. Donc, ça, c'est cool. Avec le zip en haut. Et du coup, on a la softbox. Et ça, c'est top. Alors, donc, je vous montre ça. Ah oui, d'accord. Donc là, on a un système qui est magnétique et qui vient accueillir en fait, qui vient euh, se fixer à l'intérieur du flash. Donc, hop. Voilà. C'est aussi simple que ça. Et là, j'ai une softbox. Donc, euh, hop. Tout simplement. Là. Et là, vous êtes flashé. Voilà. Donc, en fait, à quoi ça sert Alors, une softbox, elle va venir adoucir la lumière. Donc, du coup, en fait... La source lumineuse d'un flash est déjà assez petite, donc déjà vous pouvez trouver facilement euh, sur les appareils photo en fait, des, euh, souvent il y a des petits flashs qui sont incorporés et c'est une, une source lumineuse qui est assez dure parce qu'elle est petite. Avec un flash Cobra évidemment c'est un peu plus grand, mais on peut l'orienter à 360 degrés la lumière, On peut, euh, voilà, c'est une tête qui est orientable à 360 degrés, là je peux faire partir la lumière sur le plafond si je veux, je peux le faire partir sur le mur, donc voilà. Par contre, c'est vrai que si je fais partir cette source lumineuse comme ça, directement sur mon sujet, la source lumineuse n'est pas vraiment assez grande. Donc du coup, la lumière risque d'être un peu dure et durcir un peu le visage. Avec une softbox. Donc là, c'est une petite softbox qui est accrochable à la tête du flash Cobra. Donc du coup, on a deux systèmes d'aimants ici. Ici là, je vous montre. Donc là, il y a deux systèmes d'aimants. Du coup, le flash, hop, il se met comme ça et il s'accroche immédiatement. Franchement, c'est du plug and play, ça s'installe directement, et franchement, c'est top. Ça permet d'avoir une softbox lumineuse. Directement, si je veux, par exemple, éclairer le visage et réaliser un portrait, directement avec la softbox, ça va venir adoucir la lumière. Donc, du coup, j'ai une lumière qui est plus grande, et avec un voile dessus, qui va venir diriger la lumière de manière progressive, pour avoir ce rendu un peu plus doux que s'il était dirigé directement comme ça voilà, donc ce qui est intéressant c'est que là le flash il y a le système d'aimant ici, et franchement en montant la pince, hop j'ai tout de suite une softbox, donc ce qui est intéressant avec la gamme module, c'est que tous les accessoires module de la marque anel sont euh, utilisable avec cette pince donc une fois que cette pince est sur la tête de flash donc je peux utiliser la creative lanterne kit je peux utiliser des kits d'effet de, de lumière et tout ça grâce à cette pince donc en maintenant directement la pince directement sur le flash donc là hop je fixe ici et voilà c'est aussi simple que ça Les amis dans cette deuxième partie de vidéo je vais vous montrer euh, un test que je vais réaliser. Donc du coup je vais réaliser, euh, je vais monter un petit studio mobile, donc vraiment léger en fait, pour vous montrer un peu les différences qu'il y a avec une softbox euh, avec et sans, donc pour vous montrer un peu ce qu'il est possible de faire. could do better if I just believed I'm thinking back to when you were in the sweater That you got from me Voilà les amis, j'espère que cette vidéo sur la softbox Anel vous aura plu. Donc cette softbox fait partie de la gamme module. Donc cette gamme de produits est compatible entre eux avec le système de pince magnétique. Donc voilà, je vous ai montré quelques essais pour vous montrer ce qu'il était possible de réaliser avec cette softbox. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça m'encourage pour la suite. N'oubliez pas de vous abonner si vous ne voulez pas rater de la suite du contenu. Et puis moi je vous dis à bientôt